Dans un Thessalonicien 4,15, il est dit Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons, jusqu'à la venue du Seigneur. Donc dans le passage dont nous sommes tous d'accord, de quel événement il s'agit Paul l'a appelé la venue du Seigneur. Dans un Thessalonicien 3, verset 13, que jusqu'à la fin il puisse affermir vos cœurs pour qu'ils soient non blâmables en sainteté devant Dieu, c'est-à-dire notre Père, à la venue de notre Seigneur Jésus Christ, avec tous ses saints. 1 Thessalonicien 2.19. Car quelle est notre espérance, ou joie, ou couronne de réjouissance N'est-ce pas même vous en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ À sa venue. Paul l'a appelé. La venue de Christ. Pourquoi ne pouvons-nous pas appeler cela la venue du Christ Ils veulent que nous l'appelions l'enlèvement. Afin qu'ils puissent suivre leur graphique. Et parler de la différence entre l'enlèvement. Et la seconde venue. Ça montre encore. Que vous ne tirez pas votre terminologie d'une Bible.